Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 260 et qu'est ce qu'on va faire on va essayer de se fabriquer un petit meuble pour ranger tous nos visseuses et nos perceuses allez c'est parti on va donc essayer de se fabriquer un truc pour tenter d'organiser un peu mes perceuses et visseuses donc je commence par les disposer correctement puis je mesure et j'essaye de trouver un plan sur comment les organiser et les ranger mon plan tient sur un post-it, mais c'est suffisant. Je commence par couper un morceau de contreplaqué à 15 cm de large sur ma scie sur table. Je découpe la première à 50 cm de long et le reste à 8 cm de long. j'utilise la cale que j'ai mis en place à 8 cm pour couper deux morceaux dans un autre bout de contreplaqué Avant de couper ces deux morceaux à 15 cm de long donc en gros j'ai deux fois cinq morceaux de 15 par 8 cm Maintenant que tous mes morceaux principaux ont été coupés je vais marquer les morceaux principaux en marquant le centre puis en notant deux points sur la ligne médiane je poinçonne pour ensuite percer ces 10 trous avec une mèche avec une fraise intégrée pour éviter que la tête de la vis ne dépasse Maintenant que les pièces sont prêtes on va passer à l'assemblage pour former un espèce de thé et pour ça j'utilise des vis vu que je ne suis pas sûr de mon design et pour pouvoir éventuellement changer tout ça ce que ne me permet pas la colle Maintenant que mes 5 T sont assemblés, je détermine leur emplacement sur le morceau de contreplaqué de 50 cm de long et marque l'emplacement des futurs trous pour les futures vis. Poinçonnage, perçage, maintenant vous avez compris le principe. Je positionne les vis et assemblage des différents éléments. Je marque la longueur et coupe à la scie sauteuse un morceau de contreplaqué qui va aller à l'arrière de mon meuble bizarre. Ici c'est un meuble pour l'atelier donc je prime le côté pratique et simple plus que la finition. Je marque la position du meuble sur la plaque arrière et poinçonne les emplacements des futurs vis avant, vous l'avez deviné, de percer tout ça. Cette plaque arrière, outre le fait qu'elle permettra au meuble de s'attacher au French Clit, va aussi lui donner beaucoup plus de stabilité et de résistance. Je visse le tout en place et je peux tester. Et un seul a un emplacement un peu petit, donc je marque et découpe ça à la scie sauteuse. J'attache le support pour mon French Clit et on va pouvoir tester ça. Et ça marche carrément bien. Mais je ne veux pas en rester là. Je vais essayer d'optimiser la place et l'utilité du meuble en rajoutant les chargeurs. J'essaye de monter le premier chargeur avec des vis, mais je n'ai pas assez de place, donc je décide de coller le tout à la colle époxy. J'aurais pu utiliser un pistolet à colle, mais allez savoir pourquoi, j'ai préféré la colle époxy et donc je colle le deuxième de la même façon que son grand frère. J'intègre aussi de l'autre côté deux goujons qui vont servir à pendre des mètres et un cutter pour toujours les avoir sous la main. Et je peux remettre en place mon nouveau meuble et le tester et franchement ça marche carrément bien. En tout cas le principe est là, il me reste juste encore quelques éléments à rajouter. J'ai réussi à caser tous mes outils de perçage vissage de chez Ryobi, j'utilise aussi beaucoup ma visseuse et visseuse à choc Bosch donc je vais essayer de leur trouver aussi une place. Je trace et découpe le profil des batteries sur un morceau de contreplaqué. Je corrige les petites imperfections à la ponceuse stationnaire. Pour les maintenir en place, je vais utiliser des espèces de crochets et j'en découpe trois pour leur permettre d'être accrochés et décrochés. Je perce ensuite trois trous dans les trois morceaux de contreplaqué et je place mes trois crochets. petit coup de bombe de peinture noire pour rendre le tout un peu plus discret. Et je les colle aux trois batteries avec mon pistolet à colle. Je pense que maintenant vous saisissez le principe. Je décroche une nouvelle fois mon meuble pour pouvoir percer deux trous et installer les deux crochets aux deux extrémités du meuble. Un petit coup de pistolet à colle pour maintenir le chargeur Bosch sur l'autre côté du meuble et on va pouvoir réinstaller et tester la nouvelle version de mon meuble pour perçage vissage. Ça m'a demandé de réorganiser une partie de mon French kit, mais maintenant mes 6 visseuses perceuses, leurs chargeurs et mes maîtres sont tous bien rangés et toujours accessibles. Un vrai bonheur de travailler quand on sait où tout est rangé et toujours sous la main. Bon alors qu'est-ce que ça donne Vous le voyez derrière moi, ou là plutôt. Mais ça donne carrément pas mal, c'est super pratique. Ça me permet de pouvoir ranger toutes mes visseuses, toutes mes perceuses et tous mes appareils euh, bizarroïdes dans un seul endroit d'avoir aussi les chargeurs et ça c'est super pratique comme vous avez vu je l'ai fait avec des matériaux de récupération c'était du contreplaqué que la Yuyu m'avait... ou du, du je sais plus comment, comment il s'appelle m'avait filé donc un grand merci à lui C'est euh, du. j'ai utilisé du contreplaqué classique et du contreplaqué euh, de super bonne qualité vous l'avez vu la construction est relativement simple c'est en gros euh, des espèces de T qui sont fixées sur une structure Donc rien de bien compliqué euh, J'ai juste fait un petit ajustement pour la perceuse euh, la, pour, la, pour la perceuse d'angle qui a un grip un tout petit peu plus gros que les autres L'autre caractéristique aussi c'est en fait ils sont accrochés à l'envers Beaucoup plus simple que si je les avais mis dans l'autre sens Puisqu'en fait vu qu'il y a le moteur La carcasse a tendance à être ronde et c'est un peu chiant à mettre en place je me suis dit qu'en tout cas pour les outils Ryobi, c'était plus simple de les mettre à l'envers et franchement ça marche très très bien. Comme vous avez pu voir aussi, j'ai intégré mes... ma visseuse et ma visseuse à choc Bosch Pro que j'utilise aussi régulièrement et pour ça bah, j'ai mis des petits crochets sur les batteries et franchement ça marche plutôt pas mal. Il y a une toute petite modification que je risque de faire dans les prochains jours c'est que les angles sont un peu saillants et donc quand je prends ou je remets j'ai tendance à me cogner sur les angles qui sont un peu forts je vais juste mettre un petit coup de quart de rond avec une défonceuse. Et à mon avis, ça réglera le problème. Mais sinon, je suis très très content de ce que ça donne. Ça m'a permis aussi, et ça m'a obligé, à réorganiser un petit peu tous les éléments sur mon French Clip. Et c'est le but du French Clip. Le but du French Clip, c'est de, justement d'avoir un espace qui soit modulaire. Et en fonction des choses que vous utilisez, que vous n'utilisez pas, vous retirez, vous réorganisez, vous remachinez les trucs à droite à gauche. Et pour ça, c'est vraiment génial. Ce qui est génial, c'est que j'ai tout à portée de la main et je peux mettre à charger les batteries et je sais où elles sont. Et ça c'est vachement mieux. Oui, avoir 5 ou 6 perceuses et visseuses, je sais que c'est un petit peu. ça paraît un petit peu abusé. Voilà, c'est à peu près tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, tu as des questions, des insultes, tu sais comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Bien sûr, tu laisses des commentaires et évidemment tu t'abonnes. Tu peux aussi rejoindre le clan des gentils tipeurs euh, qui sont cités là en bas qui tous les mois m'envoie quelques pépettes pour, ben, pour pouvoir vous proposer des épisodes encore plus géniaux. Voilà, c'est tout pour cet épisode 260 sur la création de mon meuble pour mes perceuses visseuses. J'espère que cet épisode vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous.